Bonsoir à tous et bienvenue dans Science the Verse Live. J'espère que vous allez tous très très bien. J'ai mon image qui est un peu coupée là-haut. Euh, J'espère que vous avez passé une agréable journée. Hop là, voilà. Un peu mieux. You. Ah, bonsoir Germain. Bonsoir viewer de qualité. Bonsoir Norby, bonsoir Maël, bonsoir Batou, bonsoir Tiberius. Euh, merci pour l'abonnement Seb, merci du fond du cœur. J'espère que vous avez eu un, un agréable week-end. Euh, normalement, le live devrait se passer un petit peu mieux. Euh, on n'a pas encore de certitude sur ce qui s'est passé la dernière fois, mais on a quelques pistes. En fait, c'est soit le fournisseur d'accès euh, qui avait un souci, soit possiblement... Euh, une petite charge de notre côté, mais en tout cas, ça devrait aller un peu mieux, je l'espère. Et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un retour, hein, si vous voyez le moins de problèmes, ça permettra d'avoir un live de meilleure qualité. Bonsoir, Startiflet, bonsoir, Shadow, bonsoir, Vincent Rembo. Donc, comme le titre l'indique, ce soir, nous allons parler de d'espace et de temps mais d'une approche euh, un petit peu différente de d'habitude, parce qu'on a tendance à, à penser au temps, au voyage dans le temps en tout cas, à base de, de machines à voyager dans le temps, de, de dispositifs euh, complexes. Et euh, on va voir qu'en fait, quand on comprend un peu les, les mécaniques qui, qui sous-tendent l'espace-temps, euh, il peut y avoir d'autres méthodes, pas forcément plus simples mais des, des méthodes un peu plus euh, inventives, et il y a un petit lien aussi euh, avec Star Citizen. Oui, très bien, merci, j'espère que toi aussi. Euh, ça a été euh, un, un très bon week-end, merci beaucoup. Euh, j'ai eu la chance d'aller voir euh, Muse aux Hurricanes, donc très très bon week-end. Le fournisseur d'accès, c'est pas en trois lettres par hasard euh, Non, ça n'est pas euh, SFR, si c'est ça que tu penses, j'ai un fournisseur d'accès local euh, qui s'appelle Vialis, qui... Est plutôt pas mal mais apparemment récemment ils ont eu des petits soucis donc possiblement ça vient de ça vient de là voilà voilà voilà ubli wobli, timi hubli <rire> c'est ça mais d'ailleurs je sais pas si vous avez vu pour ceux qui s'intéressent un petit peu au monde de la science récemment il y a eu pas mal d'annonces sur les cristaux temporels c'est un truc qui est plutôt intéressant aussi, on n'en parlera pas ce soir. Mais je me demande si ce n'est pas un sujet qu'on abordera parce que je trouve qu'il y a beaucoup de de méconceptions ou peut-être de, de, de mauvaise vulgarisation de la part des, des journaux. Et du coup, ça peut rendre la chose un peu euh... Euh, confuse à comprendre. Parce qu'à à vouloir un peu trop de simplification, j'ai l'impression qu'on perd le... Le truc de base, et je crois qu'il y, y, y a des choses intéressantes à dire. Mais voilà, ce n'est pas le sujet de ce soir. Hop. Alors, normalement, le chat devrait toujours marcher très bien. J'ai pas vu si on voit les, les commentaires YouTube. Normalement, il se sait prendre les deux, j'espère que. Que vous voyez tout, comme ça vous pouvez vous, vous parler. Non, c'est bon, j'ai joué FF, je connais les cristaux. Je suis preneur d'une explication intemporelle sur les cristaux temporels. Euh, bah, comme dit, je, je pense que c'est effectivement un sujet qu'on abordera, parce que ça, ça fait pas mal parler de, de lui en ce moment. Merci, euh, merci Eno. effectivement, on le voit. Parfait. Et... Le, le, le premier truc que, que je dirais, c'est qu'il faut oublier la notion de cristal pour comprendre le cristal temporel. Et voilà. Mais donc, comme je disais, ce soir, nous allons parler d'espace-temps. Le, le premier truc à comprendre avec le temps, c'est que justement, il est euh, intrinsèquement lié au tissu espace-temps, c'est-à-dire que si on appelle ça l'espace-temps, c'est pas pour rien, c'est parce que les deux sont indissociables l'un de l'autre. Euh, on a tendance à, à montrer, soit dans les films, soit dans les, dans les documentaires, que euh, plus on approche d'un trou noir, plus le temps ralentit à cause de la forte gravité. En réalité, c'est déjà un petit peu une simplification. Parce que ce qui, euh, ce qui importe vraiment dans ce moment-là, c'est pas la gravité, parce que la gravité en réalité n'existe pas, mais on n'en parle pas ce soir non plus. Euh, en réalité, ce qui est important, c'est la déformation du tissu espace-temps, qui lui est causée par la masse de l'objet, mais pas par la gravité. La gravité, en fait, c'est qu'une résultante de cette déformation-là. Et du coup... Plus euh, vous contractez ou plus vous étirez le tissu espace-temps, plus vous allez avoir des variations euh, sur l'écoulement du temps lui-même. Bien sûr, de manière relative. Donc C'est-à-dire que si moi, euh, sur Terre, j'observe quelqu'un qui vit euh, près d'un trou noir, pour moi, le temps s'écoulera normalement, mais je verrai la personne ralentie. Mais pour elle, tout se passera absolument normalement. Elle, elle, elle le, le, le temps, elle ne sentira pas de différence. Interstellar nous aurait menti. Non, c'est juste que c'est un peu plus compliqué, euh, on va dire, que, que juste c'est la gravité. Parce qu'au au final, ça n'a pas de sens de dire que c'est la gravité qui déforme l'espace-temps, puisque justement, la gravité, elle, n'est qu'une résultante de la déformation de l'espace-temps. c'est pour ça qu'il y a une un petite. Euh, une légère erreur, on va dire, de, de vulgarisation. Et une fois qu'on comprend que c'est la, la déformation de, de l'espace-temps qui crée ces variations-là, eh ben on peut commencer à jouer avec ces principes. Parce que si on oublie euh, les grandes masses et qu'on se dit que c'est juste le tissu qu'on a besoin de, de déformer, on peut amener de, de nouvelles théories. Et c'est ce qui nous intéresse un petit peu ce soir. Il euh, y a une théorie qui a été justement lancée il y a, il y a quelques années, qu'en lieu et place de la gravité, on pourrait utiliser par exemple la vitesse. Parce que la vitesse, en, en termes de physique, c'est quasiment la même chose que la gravité au niveau de la déformation de l'espace-temps. Par exemple, quelqu'un qui va très très très très très très vite dans l'espace, proche de la vitesse de la lumière, verra le temps ralentir aussi pour lui, une fois de plus, de manière relative. Donc, si on prend cette idée de, de vitesse et qu'on commence à l'appliquer au tissu espace-temps, on voit émerger des phénomènes un peu intéressants. Donc, une des théories qui a été euh, lancée il y a quelques années de ça, c'est d'utiliser euh, la notion de trou de verre. Donc, la notion de trou de verre, c'est euh, un peu le même principe qu'un trou noir, justement. C'est euh, le tissu qui est tellement déformé qu'il finit par y avoir un trou la différence entre le trou noir et le trou de vert, c'est que le trou de vert, théoriquement, a une sortie. Bon, ça reste encore des, des objets hypothétiques pour l'instant, les trous de verre, mais d'un point de vue mathématique, ils sont faisables. Je précise d'ailleurs que tout ça, c'est vraiment des théories <coughs> pardon, purement mathématiques. C'est-à-dire que Hypothétiquement, on, on peut se dire il y a quelque chose de faisable. Par contre, nous, en tant qu'être qu humain, déformer l'espace-temps, évidemment, à notre échelle, c'est quelque chose de compliqué. Même si on pourrait dire qu'on arrive à le faire avec les collisionneurs, puisqu'on crée des mini trous noirs. Donc, si on crée des mini trous noirs, c'est qu'on a réussi à déformer l'espace-temps. Euh, votre existence suffit à déformer l'espace-temps. Mais en tout cas, voilà. On, on s'intéresse vraiment à cette notion de d'exploration d'exercice de, de, de pensée. Euh, et du coup, notre trou de verre. Euh, si on prend, admettons, un, un trou de verre qu'on qu placerait près de la planète Terre, et on fait une sortie euh, extrêmement loin, de base, ça ne fait pas grand-chose. Ça nous permet de voyager plus vite d'un point A à un point B, et encore, ça c'est complexe aussi, ça nous permet de voyager plus vite d'un point A à un point B, mais surtout, ça peut nous permettre de créer un tunnel temporel. Pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer énormément d'énergie dans le trou de verre pour commencer à le faire tourner sur lui-même. Et plus il va tourner vite, plus il va avoir les mêmes effets que la gravité. Le truc rigolo aussi, c'est que euh, ce changement temporel va pouvoir s'étendre à travers tout le trou de verre. Et donc, le phénomène qui apparaît, c'est qu'à partir du moment où vous avez commencé à faire tourner votre trou de verre, l'entrée se retrouve figée, à peu près, euh, à la date à laquelle vous avez créé le trou de verre. Donc par exemple, on est en 2022 aujourd'hui, vous créez votre trou de verre, vous le faites tourner, vous voyagez très très loin sans emprunter le trou de verre euh, jusqu'à la sortie, et admettons vous arrivez en 2070, on y, on y vient, fond fond. Vous, euh, vous voyagez jusqu'en 2070, une fois que vous êtes arrivé à la sortie du trou de verre, vous empruntez ce trou de verre, vous allez atterrir à nouveau en 2022 à la planète Terre telle qu'elle était en 2022. Et ça, c'est un phénomène qui est euh, assez fou, assez dur à accepter, mais qui est euh, mathématiquement juste. Et donc du coup, alors, je suis désolée pour le petit Adobe Stock, euh, je n'ai pas pu <rire> prendre la licence pour la petite vidéo. Mais donc voilà, quand, quand vous allez voyager dans votre trou de verre, vous allez revenir jusqu'à la planète et vous retrouverez euh, tout dans, dans l'état où vous l'avez laissé. Et euh, comme disait Fonfon, effectivement, c'est quelque chose qui a été... Euh, qui a été euh, utilisé dans, dans Stargate, plus précisément dans l'épisode 15 de la saison 2, qui s'appelle « Matter of Time », et euh, on a exactement ce même phénomène. Donc ce que vous voyez sur l'image, euh, sur l'écran, euh, là-haut, c'est qu'on voit un trou noir dans le fond, donc qui, euh, qui commence à avoir un, un impact sur la, la planète qui, qui est aspirée, et donc, l'étirement du temps euh, est transféré à travers la porte des étoiles, qui n'est rien d'autre qu'un trou de verre, pour ceux qui ont regardé la, la série. Et donc, on a le même phénomène. Donc, la dilatation de l'espace-temps arrive jusqu'au... Euh, jusqu'au Stargate Command, jusqu'au SGC, pardon, ma langue la fourchette. Et donc, il y a tout un, tout un truc où nos héros doivent régler ce problème. La seule différence où il y a une petite... Euh, une petite liberté dans Stargate, c'est que le, le trou noir aspire des choses, alors qu'en réalité, les trous noirs n'aspirent rien. Si aujourd'hui, euh, on remplaçait le soleil au milieu de notre système par un trou noir de la même densité, enfin de la même masse, pardon, pas de la même densité, eh ben nous, on verrait aucune différence. Il ferait tout noir d'un coup, mais d'un point de vue gravitationnel, il n'y aurait strictement aucune différence dans le système. Tout se déroulerait exactement de la même manière. Parce que ce qui compte, c'est la masse de l'objet, pas, euh, pas le fait que ce soit un trou noir. Ça, dans l'absolu, ça ne change rien. Donc, je disais, euh, ce qui est intéressant, c'est que sur Star Citizen, on a une grande variété de systèmes, dont un qui s'appelle le système euh, TAMSA. Et euh, qui possède un trou noir en son centre. Un petit trou noir que, que voici. Bon, la modélisation n'est pas bonne, mais ça, c'est pas très important. Euh, et donc, pourquoi c'est euh, quelque chose qui est intéressant pour nous, euh, ce, soir, ce, ce trou noir-là C'est parce que dans Star Citizen, il y a aussi la notion de jump point. Et en fait, les jump points ne sont rien d'autre que des trous de verre. Et donc comme tout à l'heure je vous expliquais, le fait d'avoir une vitesse très élevée ou de la gravité, ça peut amener à, à peu près au même phénomène. Donc le fait de tourner un trou de verre extrêmement vite, ça revient au même que de le placer très très près euh, d'un trou noir. Et c'est exactement ce qui nous intéresse dans ce cas de figure là. Ce qui veut dire que dans Star Season, d'un point de vue purement pratique, hein, bien sûr pas, pas dans le jeu vidéo, tu vas sourire, alors tu bien, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Euh, D'un point de vue purement hypothétique, en fait, dans Star Citizen, nous serions capables de voyager dans le temps. À partir du moment où nous prendrions un jump point pour aller vers Tamsa, eh bien, on, euh, nous arriverions au, à l'instant même, en fait, où le jump point... Euh, le trou de verre, donc, a vu le jour. Pas au moment où le trou noir a vu le jour, hein, mais bel et bien. Euh... Enfin, bien sûr, ça dépend. Si le trou de verre est arrivé avant le trou noir, c'est à la date du trou noir. Et si c'est le jump point qui est arrivé après, c'est à la date du, du jump point. Et c'est des choses qui sont euh, assez intéressantes à, à penser, parce que du coup, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut se produire aussi dans notre univers. Si euh, les trous de verre ne sont pas qu hypothétiques et sont des vrais objets, euh, dans ce cas, c'est un phénomène qu'on qu pourrait observer, puisqu'on a, on sait qu'aujourd'hui, dans quasiment toutes les, les grandes galaxies, il euh, y a des trous noirs supermassifs euh, en, en leur centre. Et que théoriquement, un trou de verre est un phénomène qui apparaît après euh, une grande fluctuation énergétique, on pourrait alors imaginer qu'un qu trou de verre pourrait coexister près, euh, près d'un trou noir. S'approcher d'un trou noir ralentit le temps relatif, c'est pour ça que la caméra envoie moins d'images par seconde. C'est exactement ça. <rire> Je suis trop proche du trou noir. Hop, on va enlever ça. Poupe, poupe, poupe. Et donc, ouais, j'avais vraiment envie de, de voir ça avec vous ce soir, ce, le, le, le fait qu'il faut vraiment euh, enlever cette idée que ce soit la, la gravité euh, qui déforme le temps, mais que c'est bel et bien la déformation de l'espace-temps qui est importante. Et donc, à partir du moment où vous avez un moyen de déformer cet espace-temps, vous pouvez jouer avec le temps. Et donc potentiellement même le remonter. C'est d'ailleurs un des, un des rares cas euh, qui permet de remonter le temps. Parce que la plupart du temps, en fait, quand, quand on s'intéresse euh, à l'étirement et à la contraction, ou même le, le voyage dans le temps de, en général, on va toujours vers l'avant et jamais vers l'arrière. Il n'y a que quelques cas très extrêmes comme ça qui le permettent. Donc, par exemple, ce, le trou de verre euh, bloqué... Euh, sur une rotation euh, et éventuellement si on arrivait à, à voyager euh, au sein d'un d'un trou noir mais ça pareil ça implique des, des, des choses un, un peu plus un peu plus compliquées en termes de survie forcément vos chances sont moindres et euh, d'ailleurs il y a, y a une question que je me posais malheureusement je n'ai pas la je n'ai pas la réponse mais logiquement, si vous arriveriez à, à prendre un objet extrêmement massif et à le faire accélérer euh, de plus en plus vite jusqu'à atteindre une, une fraction de la vitesse de la lumière, vous devriez normalement pouvoir créer un trou noir à ce moment-là. Puisque sa, sa masse augmentera tellement... Euh, avec la vitesse cumulée, que ça pourrait créer une déformation dans l'espace-temps suffisante pour créer un trou noir. Mais ça, c'est une, une petite spéculation de, de ma part. Distance de trou ce soir, un trou est un trou, est un bon trou est un trou bouché. <rire> Effectivement, on parle de, de trous euh, ce soir dans tous les sens. Euh, et du coup, euh, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça Parce que là, on peut, on peut passer tranquillement un petit peu euh, à, à la discussion euh, sur, euh, sur les implications, tout ça. Notamment la gravité, si vous avez des questions sur le fait que la gravité n'existe pas. Même si je pense que je ferai euh, très certainement euh, un live aussi, aussi là-dessus, parce que j'aimerais bien briser quelques méconceptions là-dessus. Il y a toujours la théorie du trou noir et de la fontaine blanche. En fait, la, la, la fontaine blanche ne, ne peut pas exister en... en enfin, c'est pas tout à fait vrai, mais... La, la fontaine blanche peut venir de deux cas. En fait, soit c'est un trou de verre, donc c'est l'extrémité en fait d'un trou noir. On partirait du principe que le, le trou noir a une sortie, qui serait une fontaine blanche. Et il y aurait une autre option, ce serait que le trou noir entre en, en contraction. Extrêmement rapide. Euh, on n'est pas du tout sur le phénomène d'évaporation de Hawking. Parce que ça, c'est encore un autre phénomène. Mais si elle avait une contraction extrêmement rapide, il pourrait aussi y avoir une fontaine blanche à, à ce moment-là. C'est pas une spéculation bête J avais pas pensé au cumul vitesse gravité pour créer une singularité. Ça aurait du sens, hein Mais il faudrait un objet quand même plutôt, plutôt massif pour avoir un... Un trou noir qui pourrait perdurer, perdurer. pardon. Je pense que voyager plus vite que la vitesse de la lumière permettait de remonter dans le temps. Euh, oui, tout à fait. Mais le, le problème, c'est que là, on brise beaucoup de règles. C'est-à-dire que, par exemple, le voyage dans le temps avec le trou noir, c'est mathématiquement possible. Euh, voyager plus vite que la lumière, le problème, c'est que tu es déjà en train de, de violer des lois. C'est ça le problème. C'est pour ça que je préfère euh, la notion de déformation de l'espace-temps qui, qui reste dans, dans les limites du plausible. Pas humainement plausible, mais mathématiquement plausible. Mes cours de mécanique sont trop longs pour répondre à la question. Par contre, avec la vitesse, la masse et le poids changent. Alors, le poids ne, ne, ne change pas. En fait, le poids, c'est juste une unité de mesure par rapport à la gravité. Donc, le... Si tu veux, ça n'a pas de sens de parler de poids pour une planète. Par contre, sa masse augmente, effectivement. À la vitesse de la lumière, le poids est nul et la masse infinie ou l'inverse euh, La masse tend vers euh, l'infini, effectivement. et euh, On ne peut pas aller à la vitesse de la lumière parce qu'il n'y a que le photon qui, qui peut le faire parce qu'il y a... Qu comment est-ce qu'on peut dire Il a une énergie absolue et donc, c'est ce qui en fait un, un cas particulier. Du coup, c si, si tu appliques le, le E égale mc2, en fait, ça, sa masse disparaît parce qu'il ne devient que énergie. as un transfert total qui se fait. Et donc, c'est pour ça que tout ce qui a une masse, en gros, ne peut pas aller à la vitesse de la lumière. Salut madame Allez hey, les amis, on pense au pouce bleu. Merci Boeing, c'est très gentil de ta part. Et euh, comme je disais, on est en train de refaire une vidéo euh, unique. Donc on va télécharger euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui a été coupé. On, on, on refera un morceau et encore euh, désolé pour ça. Le rapport poids-puissance d'un photon tend vers l'infini. Mais c'est pour ça qu'on s'affranchit de la masse, justement dans, dans le cas d'un photon. Mais le point qui me choque, c'est qu'on ne transgresse pas de loi, car une loi n'est valable que dans sa tranche vérifiable. Alors, dans, dans un certain absolu, oui, si on, on veut partir dans, dans l'approche philosophique de la science, la, la réalité n'est que ce qu'on connaît et ce qu'on peut vérifier. Dans, dans une approche un peu plus pragmatique, il n'y a pas grand intérêt à utiliser cette, ce genre d'approche parce que justement, notre réalité n'est que ce qu'on connaît. Donc autant partir du principe que euh, ce qu'on connaît est vrai. C'est beaucoup plus simple et ça permet d'éviter euh, pas mal d'écueils. Comme C'est très intéressant d'un point de vue philosophique, et en philosophie des sciences, c'est des, des choses auxquelles on réfléchit. Hein. Mais en, en application des sciences, il n'y a pas grand intérêt euh, à, à garder ce genre de, de concept. Merci pour le follow, Captain LeChimp. Ça me fait penser à Le Chuck, du coup. Dis-moi comme ça par hasard, tu ne serais pas dans le domaine de la physique Roxy. Non, je suis juste une très grande passionnée. On a déjà demandé, j'adorerais, mais pas du tout. Parce que la gravité a un effet sur le temps, du coup, pas de masse, la gravité n'affecte pas. Pas. Euh... Alors comme dit c'est un peu c'est un peu plus compliqué que ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est étant donné que d'un point de vue euh, physique, la gravité n'existe pas, on, on, on parle juste vraiment de, de, de masse et de déformation d'espace-temps. Bonjour et Captain, le team c'est un singe dans mon cas. Oh j'avais oublié euh, le.. Captain le Captain Du coup, je pense que tu dois être euh, très impatient pour euh, Return to Manga Island. Mais du coup, entrer dans un trou noir ne semble pas une bonne idée quitte de l'état d'un voyageur à l'arrivée. En vrai, c'est très dur de, de répondre à cette question. Même aujourd'hui, on n'a pas vraiment de certitude. Par exemple, aujourd'hui, il y a un petit débat euh, qui se fait sur la conception même de l'horizon des événements. Il y a... Il y a des tenants d'une hypothèse qui disent qu'en fait, l'horizon des, des événements n'est pas un horizon virtuel, mais un horizon physique. Donc en gros, euh, littéralement, le, le, le bord physique du trou noir, c'est-à-dire que là, il y aurait une masse agglomérée dont le bord serait, serait l'horizon des événements. Oui, donc, du coup, le, le, le concept même d'horizon des événements tomberait. Alors que jusqu'à maintenant, on a, on a la vision classique qui est que l'horizon des événements n'est qu'un qu concept abstrait pour dire que c'est la limite à partir de laquelle euh, même la lumière ne peut plus s'échapper à cause de la déformation trop grande de l'espace-temps. Et la, la nouvelle hypothèse est plutôt intéressante, mais il y a quelques trucs qui, qui vont à l'encontre de ça dont justement le, le, les déformations d'espace-temps qu'on peut observer et, et où ce, ce serait étonnant qu'ils s'arrêtent. Mais l'autre problème euh, avec la vision, l'approche classique en gros du trou noir, c'est que la singularité tend vers une infinité mathématique, ce qui est un gros problème. Peu importe le domaine dans lequel vous travaillez, il euh, y a même certaines équations euh, en, en physique où on fait des corrections volontaires. Parce que dans certains cas de figure, l'équation part vers l'infini, et ça on ne veut pas. On ne veut jamais que ça arrive, c'est toujours un gros souci. Donc aujourd'hui, on essaye de, de régler ce problème par rapport à la physique classique, avec des nouvelles approches, euh, des, des nouveaux calculs. Mais on n'arrive pas vraiment à trouver une, une bonne solution. Donc c'est pour ça que ce soit bien qu'il y ait des nouvelles, euh, des nouvelles hypothèses qui arrivent. Même si elles sont fausses, hein, c'est pas grave, ça permet de réfléchir à, à des nouveaux concepts. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que le, la singularité pose problème. Un, un, une déformation de l'espace-temps qui tend vers l'infini, ça n'a pas de sens. Alors, quid du phénomène de gétification c'est une réalité c'est quelque chose qui existe où, en fait les, les forces de, de marée sont tellement grandes à l'approche d'un objet massif qu'en gros vous arrivez à des valeurs qui sont extrêmes donc du coup euh, entre votre tête et vos pieds il y a une telle différence de gravité qu'en fait vous allez être attiré euh, vous allez être attiré parce que vos pieds se déplace plus vite que votre tête, en gros. Et c'est ça ce qu'on appelle le phénomène de spaghettification. Pour ce cas, je ne suis pas d'accord, car la vitesse de la lumière peut être dépassée, oui ou non. Repose sur la physique du monde et d'une certaine manière est l'inverse de la supraconductivité. C'est-à-dire température ambiante, il y a des matériaux isolants et conducteurs d'électricité. J'en spécifie à l'extrême pour le chat. Plus refroidis refroidit, plus un matériau isolant et conducteur. Alors, oui, bien sûr, on peut ralentir la, la lumière euh, à, un, à une vitesse proche de zéro. Mais quand on parle de la vitesse de la lumière, c'est bien sûr, bien sûr, c'est ce qu'on appelle de l'induction. En fait, c'est comme quand on dit l'eau bout à 100 degrés. Ça veut dire l'eau bout à 100 degrés à pression ambiante sur Terre, au niveau de la mer. Euh, pour éviter que ce soit trop long, on fait de l'induction. Et donc la vitesse de la lumière, c'est pareil. Euh, la vitesse de la lumière, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, euh, sans, euh, sans interaction gravitationnelle. Et donc dans ce cas de figure. Rien ne peut aller plus vite que la lumière. Et c'est comme par exemple avec un, un trou de verre. Avec un trou de verre, si euh, vous avez un, une entrée près de la Terre et une sortie euh, de l'autre côté de l'univers, et que du coup vous arrivez plus vite que la lumière, vous n'avez pas voyagé plus vite que la lumière, vous avez juste pris un raccourci. Ce qui est deux choses complètement différentes. Mais sinon, dans, dans l'absolu, tu as raison, hein, tout timisque. Alors, je suis une quiche en physique et j'y connais rien, mais il se passe quoi si on traverse un trou noir Il y a quoi derrière le trou noir ben, J'ai un petit peu répondu euh, à ça vaguement Boeing, je, je, donc je sais pas si la, ce que j'ai dit tout à l'heure te satisfait, mais la, la première réponse évidente, c'est on ne sait pas. Le seul truc qu'on qu peut affirmer avec certitude, c'est que la matière telle qu'on la connaît ne survit pas. Ça, c'est une certitude. Parce que même si on partait du principe qu'il y avait un horizon des événements physiques, donc les bords de la matière agglomérée, elle serait tellement compressée euh, et chauffée qu'on arriverait très certainement à un état proche du, du début de l'univers. Et donc, du coup, on euh, ben, ne sait pas exactement... Ce qui s'est passé à ce moment-là, on a pas mal d'hypothèses, hein, parce qu'on connaît le, la composition des atomes, on sait comment se sont créées les forces électro électromagnétiques et les forces d'attraction. Donc on peut remonter relativement loin, mais le tout début, c'est difficile à dire. Ce serait cool que tu fasses une revue de presse scientifique de temps en temps. Euh, je sais pas, je, je sais pas si j'ai la légitimité pour faire ce genre de truc, parce que moi je fais ça vraiment de ma matrice, Donc la revue de presse, c'est déjà un niveau assez élevé. Mais au zéro absolu, là où tout devrait être isolant, tous les matériaux sont conducteurs, car l'attraction du noyau a changé sur les électrons. Alors, je vois ce que tu veux dire... Mais sauf que non, parce que du coup, au zéro absolu, en fait, tu n'as plus de, de mouvement. Et donc, si tu n'as plus de mouvement, tu ne peux plus avoir de conduction. Est-ce qu'on tombe dans un trou noir ben, Comme je disais, d'après la, la physique classique, oui. D'après les nouvelles approches, non. Après, il y a un truc qui, qui peut être intéressant aussi de, de réfléchir, euh, parce que c'est quelque chose qui, qui moi, m'embête, mais c'est vraiment, euh, vraiment juste moi que ça s'embête un peu, c'est que euh, quand on représente les déformations de l'espace-temps, on montre souvent une, euh, une sphère, et on montre le tissu espace-temps qui passe en dessous, et donc on nous montre qu'on qu tombe comme ça. Et c'est un peu une erreur, parce qu'en réalité, euh, le tissu espace-temps devrait plutôt passer au centre de l'objet, Puisque c'est au centre de la déformation qu'on tombe, et donc vers le centre de la planète. Et ça sera un petit peu plus juste à ce niveau-là. Moi, j'ai fait un bac pro, et pourtant, je peux t'expliquer comment fonctionne une centrale nucléaire. Les études et la profession ne doivent pas être limite à votre curiosité. Je suis tout à fait d'accord avec toi, de qualité. C'est même ce que je prône. Euh, j'ai moi-même eu un parcours assez hétéroclite. Euh, J'ai fait un bac pro électrotechnique à la base, donc euh, pas du tout euh, vraiment lié avec la, la physique. Mais il euh, y, y a souvent des choses euh, dans la vie qui nous poussent au final à avoir un travail pour vivre plus qu'autre chose. Mais ça ne veut pas dire que ça doit nous définir. Et du coup, si on a des passions, il ben, ne faut pas hésiter euh, à, à les pousser plus loin, surtout qu'aujourd'hui avec YouTube, euh, Internet en général on peut avoir accès à énormément de connaissances et surtout euh, à des paliers d'apprentissage complètement différents. Aujourd'hui, on a de la vulgarisation vraiment basique et de la vulgarisation vraiment complexe. Euh, je ne vais pas faire de la hiérarchisation, c'est pas du tout le but, mais pour euh, commencer à appréhender l'histoire, par exemple, vous allez avoir Nota Bene. Pour aller un petit peu plus loin, vous aurez Estonie, qui fait déjà des choses un, un peu plus complexes. Et donc ça c'est vraiment quelque chose, on a beaucoup de chance aujourd'hui, on peut vraiment euh, varier les plaisirs et commencer très très bas. Quoi. On n'a pas besoin d'avoir peur, on trouvera forcément un vulgarisateur qui s'adresse à nous. Forcément. Et du coup bah, vous allez euh, pouvoir approfondir de plus en plus et apprendre des nouvelles choses. Et surtout que personne n'est jamais stupide, nous sommes juste spécialisés. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Là où vous, vous allez, vous allez avoir l'impression de, de, de rien comprendre parce que vous voyez quelqu'un qui excelle, bah ça, ça va sûrement être l'inverse dans autre chose. Vous allez exceller dans un domaine et les autres gens n'arriveront pas à vous rattraper parce qu'ils trouveront ça tout complexe. Trop complexe, pardon. Et donc dites-vous que vous êtes une personne extrêmement intelligente. Il faut juste trouver votre domaine. C'est tout. Donc si vous galérez euh, dans, dans, dans la vie tous les jours, si vous galérez dans, dans votre travail, cherchez, fouillez, vous allez forcément trouver quelque chose où vous excellez. Et ça c'est extrêmement important. Surtout que si vous trouvez ce qui vous passionne et là où vous pouvez euh, briller, eh ben, vous arriverez à changer le monde. Et ça c'est extrêmement important. Donc ayez confiance en vous, vous êtes tous extraordinaires, vous êtes tous des génies quelque part. Et euh, pareil, villes grand plaisir de te revoir. Très, très, très, très grand plaisir. On tombe dans un trou noir, c'est les mais <rire> Merci, Roxy. Ton explication vient de débloquer le mystère de la gravité. Eh ben tant mieux. Ça me fait très plaisir. Mais comme dire, on en reviendra dans, dans un autre épisode. On, on parlera un petit peu de ça. On, on... Je ne sais pas encore si je compile la gravité euh, avec le fait de voler ou pas. Ou si je fais deux, deux vidéos distinctes. Parce que ça aussi, j'aimerais bien vous parler du, du vol. Il y a quelques idées reçues. On peut être spécialisé dans la stupidité. Demande à la Cour suprême américaine. D'après les nouvelles approches, on tombe pas sur terre non plus, du coup, si je comprends bien. Même si on s'éclate la tête sur les graviers quand on va fermer le portail après le passage de l'accentia. <coughs> Alors, euh, non, on tombe effectivement sur la déformation de l'espace-temps. Après, il y, y a la Terre qui est en dessous de nous. Mais ça, c'est un truc qui est, qui est intéressant aussi. Il faut comprendre que euh, vous tombez en permanence, c'est juste qu'il y a le sol qui vous retient. C'est aussi bête que ça. Du coup, on peut parler de cette sombre histoire de cristaux. Oh, c'est compliqué. Ça, en, en vrai, je pense que ça mérite une, une vidéo euh, à part entière. Les, les cristaux temporels, c'est relativement compliqué parce qu'on va devoir parler d'état quantique, d'intrication quantique, de système quantique, euh, potentiellement d'agrégat euh, Bose-Einstein. Donc ça peut être un peu velu. Einstein a dit un truc du type, tout le monde est intelligent, mais demandez à un poisson de montrer un monter un arbre il va vite croire qu'il est stupide de mémoire' voulait pas c'est ah, c'est quasiment juste de qualité c'est on n'est pas loin de ça et j'aime beaucoup cette citation aussi effectivement elle est très très très pertinente c'est juste qu'effectivement on est tous très très très spécialisés J'aurais aimé savoir si la gravité pouvait être une manière de faire avancer un vaisseau en mettant quelque chose de très lourd, qui ferait que le vaisseau tombe en permanence. Non, parce qu'en fait, il n'y a pas de direction dans l'espace tartiflette. Donc du coup, c'est quelque chose qui ne marcherait pas. Euh, donc si tu veux, avec quelque chose d'extrêmement lourd, en poussant les choses à l'extrême, le, le vaisseau tomberait sur lui-même. Mais il ne bougerait pas par rapport au référentiel de l'espace. Donc ça c'est quelque chose qui ne marcherait pas. Par contre, si on prend euh, les dernières avancées sur l'approche de Alcubierre, sur le moteur d'Alcubierre en français, il euh, y, y a une idée d'utiliser en, en gros la gravité pour avancer. Donc en gros, on fait une, une bulle de déformation d'espace-temps autour du, du vaisseau et en gros on glisse. Euh, sur l'espace-temps, ce qui permet d'aller plus vite que la vitesse de la lumière théoriquement. Mais encore, là c'est compliqué parce qu'on ne va pas plus vite que la vitesse de la lumière, parce que c'est l'espace-temps qui se déforme autour de nous. Donc nous, techniquement, on ne bouge pas. On reste statique, et c'est l'espace-temps qui bouge. Un bel exemple de ça, c'est les vols en 0G pour la chute. Tout à fait Mais si tu veux un truc encore plus fifou et non, c'est que les gens qui sont en chute en 0G, en fait, eux, ne bougent pas. Eux, ils sont pas en train de tomber. Je sens venir le taille assez quantique. Si tu le mets juste devant... Non, parce que, comme dit euh, Startiflet, il n'y a, y a pas, pas d'avancer ou de reculer ou de haut ou de bas dans l'espace. Donc tu peux pas pointer une masse à l'avant du vaisseau qui va t'amener à une direction ça n'a pas de sens les, les, les directions ne fonctionnent que sur, euh, sur une planète parce que toi tu es en train de tomber donc il y a cette notion de direction si je lâche un objet il tombe forcément vers le sol dans l'espace c'est une notion qui, qui disparaît complètement qui n'existe pas du tout Dans une fois, j'ai acheté un cristal quantique rempli d'énergie rempli à la. la <rire> C'était de l'énergie quantique lunaire. En plus, si on commence à parler du pont Einstein-Rosenberg, on va finir par parler de la même planète dans des dimensions parallèles. J'ai trouvé le passage. Euh, bah, le, le pont d'Einstein-Rosen, en fait, c'est ce que je disais, un trou de verre, c'est ça. C'est un pont d'Einstein-Rosen. La gravité, c'est un truc inventé pour empêcher de construire des pyramides. C'est du second degré, tout y mis, que j'espère. Et tout système tend vers la stabilité. Tout à fait, c'est l'entropie. Enfin, c'est pas vraiment vers la stabilité, c'est plutôt vers la, la déliquescence, en gros. C'est-à-dire l'absence la, d'excédents d'énergie, quoi, en, en gros. C'est ce qui fait que les matériaux radioactifs deviennent de moins en moins radioactifs. C'est ce qui fait qu'on perd notre chaleur. C'est ça, vers l'équilibre énergétique, tout à fait. C'est le principe d'entropie. Qui est complètement violée par les cristaux temporels, justement. Vous voyez que la série Slayers ne serait pas du bullshit. Mais après, les, les bonnes séries sont très souvent inspirées de, de phénomènes qui sont euh, étudiés par la science. Stargate, en fait, au final, a, a beaucoup de, de choses hypothétiquement justes. Finaise, je pisse quasiment rien à tout ça, mais j'adore écouter des personnes passionnées comme toi. Par contre, je ne m'en veux pas si je m'endors, c'est juste le mélange de fatigue la relaxation. Il n'y a aucun problème. De toute façon, euh, c'est un format d'une heure, en général, le Science of the Verse Live. Donc, on ne va pas tarder à se quitter. Mais s'il y a des choses que tu comprends pas, n'hésite pas à poser des questions. Je suis vraiment là pour ça. C'est un moment qui est là pour vous. Euh, on, on partage tout ça ensemble. Donc, si vous avez des questions, faut vraiment pas hésiter. C'est ce qui fait que les biscuits secs deviennent mous et le pain devient dur. Je déconne même pas, tout à fait. C'est tout à fait ça, puisque le, le pain va absorber, euh, euh, pardon, le, le gâteau va absorber l'humidité ambiante. Et, euh, et le pain va, va sortir les excédents. Après, il y a aussi un peu des principes d'osmose et des choses comme ça qui, qui rentrent en jeu. C'est un autre débat. L'osmose c'est un super truc. Si vous savez pas ce que c'est, je vous conseille de, de vous y intéresser. C'est ce qui permet de ne pas mourir dans un sous-marin, notamment. Ce qui est plutôt pratique, au demeurant. C'est ce qui fait vivre les poissons, aussi. Il faudrait faire des pains biscuits les biscuits c'est qu'à l'état quantique sinon il y a un patch sur SC ah c'est cool, ça c'est cool parce que j'espérais qu'ils ont sorti rien j'ai un problème quand on voit une représentation de la terre qui est posée sur une grille et c'est ça qui crée la réalité mais du coup il y a bien un haut et un bas non, pas du tout, absolument pas c'est le problème de représentation 2D en fait, qui sont très très très limitées euh... Il faudrait que je vous, je vous montre une image, une bonne représentation d'un trou noir. Mais non, il n'y a, a pas du tout de, de haut et de bas. Euh, la notion de haut et de bas vient du fait qu'on est posé sur une sphère et on, on, on, on tombe vers le centre, en gros. Donc ce qui fait que, d'un point de vue relatif, quand on se promène sur la planète, on a l'impression qu'il y a un haut et un bas par rapport à l'objet sur lequel on est. Mais par rapport à l'espace-temps, absolument pas. Ça, ça, ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au au pôle sud, on tient tout aussi bien sur la planète qu'au pôle nord. Parce que s'il y avait un haut et un bas, euh, bah, du coup, au pôle sud, on tomberait. Ce qui n'est absolument pas le cas. Nous, on a un osmoseur au boulot. Ah, c'est intéressant, ça Vous l'utilisez pourquoi du coup faire de la désalinisation Je vais te regarder si, si je trouve une image un peu sympa. C'est pas mal. Je vais vous montrer un petit truc. Euh, voilà. Enfin, un petit truc à Stock. Hein, mais ça me permet de, de vous montrer. Donc ça, c'est une représentation plutôt juste euh, d'un trou noir. Et donc ce que vous voyez là... Tout ça, c'est une déformation de l'espace-temps, tridimensionnelle, donc ce qu'on pourrait appeler une sphère, mais, euh, mais qui est un trou. Donc C'est-à-dire que là, c'est vraiment un, un trou dans l'espace-temps, mais de tous les côtés. Donc D'habitude, on voit un, un petit peu plus que moi je vous ai montré, c'est-à-dire que en 2D, on a cette représentation-là, mais en 2D, euh, cette représentation est fausse. La, la vraie représentation, c'est ce truc-là. Donc c'est très très dur à, à accepter comme, euh, comme idée. Mais c'est une réalité. Surtout que ça c'est quelque chose qu'on qu a pu vérifier récemment parce qu'on a des photos de, de trous noirs. Alors, pas des photos sans strict, mais... Euh... Alors en fait on utilise la troisième dimension pour en représenter une quatrième parce que bah, proposer autre chose et vous comprenez vite pourquoi tout à fait là le, le temps, c'est très dur à, à représenter de manière physique. Hein. Au peut ils ont des bottes magnétiques. <rire> du coup, la masse agit sur l'espace-temps tout autour d'elle. Exactement. C'est exactement ça. C'est le... la concentration, en fait, de, de masse qui va déformer l'espace-temps autour. Et c'est comme ça qu'on a eu les premières étoiles, en gros. Euh, le... Quand l'univers s'est suffisamment refroidi, il euh, y a la masse, justement, des objets qui a commencé à, à apparaître, parce que en gros, euh, les électrons, les, les, les neutrons et les photons ont commencé à ralentir. C'est ce qui a permis euh, l'apparition des concepts de masse, justement, grâce aux premiers agrégats. Et donc, du coup, les, nuages, les premiers nuages de gaz étaient tellement monstrueux qu'ils ont immédiatement... Euh, déformer l'espace-temps autour d'eux et à partir du moment où il y a une déformation suffisante qui se fait euh, l'espace-temps se met à tourner c'est un, un truc absolument inévitable on, on peut pas empêcher ça si les planètes tournent si le, le soleil tourne si les galaxies tournent c'est uniquement à cause de ça et ça fait un phénomène qui a beaucoup de sens euh, euh, mais qui est un peu compliqué à expliquer mais en gros voilà ça, ça se met à tourner, ce qui accentue encore un peu plus le, le phénomène d'agrégation. Et donc du coup, euh, le nuage de gaz se contracte de plus en plus. Plus il se contracte, plus il déforme l'espace-temps, parce que la, la, la densité en gros euh, augmente. Et donc plus il y a de trucs qui, qui tombent au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'on a eu des, des étoiles absolument monstrueuses qui sont très certainement à l'origine des trous noirs supermassifs, d'ailleurs. Il y a encore un petit doute sur ça, sur le... en, en tout cas, il me semble, sur les dernières infos que j'avais, il y avait encore un petit doute sur le fait que les trous noirs supermassifs soient en fait soit euh, des agrégats eux-mêmes de plusieurs trous noirs ou euh, issus d'un seul et même événement, justement, d'étoiles de... absolument gigantesques, complètement instables. En gros, ce seraient des étoiles qui, quasiment à peine formées, ont explosé, euh, à l'échelle relative de, de l'univers bien sûr. Parce que le... c'était tellement chaud, tellement massif et tellement euh, instable que ça ne pouvait que euh, exploser en gros. Mais ce qui a permis derrière de créer de nouveaux éléments euh, plus lourds, plus stables, et ainsi de suite. J'en sais rien, c'est pour avoir une eau plus adaptée à nos machines. Ok. peut es que ça est tout compris. Norbi qui tape avec le nez. <rire> Mais voilà, euh, en gros, Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser euh, en commentaire sur la rediff. Comme dit, on mettra une vidéo euh, entière, histoire que ce soit un peu plus, plus simple à suivre. Euh, donc, posez soit des questions en commentaire, soit euh, vous pouvez venir sur notre Discord aussi, on a le Discord de Rux et la Rotule, où euh, vous pouvez venir euh, passer un bon moment, même si ce n'est pas pour, euh, pour Science of the Verse. on a une super communauté, on discute euh, tous les jours de plein de sujets euh, plutôt intéressants, on tourne beaucoup autour de Star Citizen évidemment, mais pas que, donc faut pas hésiter à, à venir faire un coucou, et ça permet euh, justement d'approfondir les, les sujets. Euh, quand le météore est tombé sur la Terre, vu qu'elle est plate, elle s'est retournée et les dinosaures sont tombés C'est pour ça qu'on a fait une fossile. <rire> et qu'on soit bien d'accord, la taille n'a pas vraiment d'importance, mais plus la masse. Tout à fait, exactement. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que s'il y avait un trou noir de la même masse euh, du soleil, on ne verra pas de différence. Par contre, ce serait forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dense, puisque c'est ça en fait qui crée la singularité. C'est que l'objet, en gros, devient... Euh, tellement dense que le tissu espace-temps en fait, ne supporte plus l'objet. En gros, c'est ça. Avec la Terre, en fait on pourrait faire un trou noir hein, avec la masse de la Terre. C'est juste que euh, le trou noir ferait la, la, la taille de, de, de mon petit doigt. Mais si on compressait toute la masse de la Terre euh, dans le point le, le plus petit possible jusqu'à atteindre une singularité, on aurait un trou noir aussi. C'est Batou qui va être content, exactement, j'ai pensé à Batou justement, je me suis dit c'est une bonne chose. Mais ouais non, n'hésitez pas à venir sur le Discord, non, on, on y est bien. Et euh, ma foi, mes chers amis, je pense que moi je vais vous laisser là, ça va être la fin de ce Seconds of verse J'espère que euh, cette petite histoire vous a plu et que vous avez appris des nouvelles choses. Euh, comme dit, en cas de doute. Posez vos questions en commentaire, sur le Discord, euh, vous pouvez me le paguer sur Twitter aussi, il n'y a aucun problème. Et puis, euh, on se retrouve à un de ces quatre pour un live Star Citizen, de toute façon. Euh, un de ces quatre, il y aura sûrement de nouveau euh, une vidéo sur YouTube, et euh, j'espère refaire un, un Saiyans verse un, un de ces quatre. Euh, je ne sais pas quand, parce que je, je ne vais pas revenir pour l'instant sur un, sur un format hebdomadaire. J'ai besoin de me laisser un petit peu plus de temps, mais, euh, mais c'est quelque chose qui reviendra, c'est une certitude, parce que j'adore ces, ces moments avec vous. C'était super, je découvre la chaîne, merci beaucoup. Merci à toi euh, le chimp, et d'ailleurs merci à Dog Science aussi, j'ai vu qu'ils ont retweeté euh, le, le live, donc merci beaucoup à eux pour la petite pub. Et euh, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Merci Star Stiflet, merci Foufon, merci Mel, merci Norby, merci Patou, merci Le Chimp, merci De Qualité, merci tous les gens euh, qui étaient là et que j'oublie. Vous êtes extrêmement importants. Continuez à faire ce que vous faites. Passionnez-vous pour les sciences. Et euh, à une prochaine fois. Gros bisous. Et merci pour les, pour les bits. Gros bisous. Ciao, ciao.